Parfait. Top secret. Maintenant, les seuls yeux qui verront ce document seront ceux de Diane. Oh! Oui. <rire> oh! Oh. Oh, oui. Oh, oui. oh! Mon chien qui est tellement lourd aujourd'hui. Oh, papa, regarde comme je suis fort. Oh, pépine! Pép oh, pépine! Oh, oui! Oh. <rire> tu es une vraiment en forme, Pépine! Oh, merci, <rire> papa! J'ai passé à côté d'un resto avec un gros M dessus et j'ai trouvé une montagne faite de toutes ces roches jaunes! <rire> mais ce ne sont pas des roches, Pépine. Ce sont des légumes, plus précisément des patates. Des patates, papa? <rire> oui, tout à fait. Regarde bien. Hmm. <rire> la patate ou la pomme de terre est originaire du Pérou. Ah! En Amérique du Sud! Euh, C'est ça. Hmm. Et elle a plus de 5000 ans. Et encore on... ouais. oh. Tu veux dire que cette patate-là a 5000 ans? Oh. <rire> non, je voulais dire les patates en général. Ah! <rire> oh. <rire> 5000 ans, ça doit faire beaucoup de chandelles sur un gâteau de fête, hein, papa? Oh. <rire> Vrai. Bonne fête, patate Bonne, Bonne fête, patate Bonne fête, Bonne fête. Bonne fête.